Salut tout le monde, content de vous voir, c'est Winman. Aujourd'hui, on fait la dégustation numéro 31. La dernière euh, variété que les Catboys, boys euh, Charlot Antoine, Olivier et Thomas m'ont envoyé. Et puis la sixième et dernière variété qu'ils m'ont envoyée, c'est le Cookie Couch. Euh, J'ai gardé ça là pour la fin euh, parce que je l'aime très bien. Euh, J'ai déjà fumé le un joint de ce cannabis-là euh, la semaine dernière. Et puis, il me reste encore là, une bonne échantillon ici pour pouvoir en fumer un avec vous. Euh, mais avant de parler de, du cookie-couche, je voulais vraiment, vraiment remercier les Cat boys Thomas, Antoine, Charlot et Olivier. Euh, écoutez, ils m'ont envoyé six variétés. Il euh, y en a juste une là, que j'ai ai, ai moins aimée, euh, question qualité. Euh, je me rappelle même plus laquelle. Là, je pense que c'est peut-être le Pure Couch. Hein, les boys m'avaient envoyé le Pure Cush, Silver A's, Purple A's, Kush Cush, L.A. Confidential et le Cookie Cush. Euh, je vais vous dire tout de suite, les boys, euh, mes deux préférés, c'est le L.A. Confidential et le Cookie Cush. Je vais vous en parler un petit peu plus euh, du Cookie Cush. Euh, je vais encore faire une petite parenthèse pour remercier Elise. Hein, vous connaissez Elise qui participe euh, souvent dans les lives sur YouTube. Mais euh, hier, euh, durant le 420, hein, euh, on a fêté ça sur Instagram. On était là, une quarantaine de personnes là, qui, euh, qui étaient avec nous là, pendant deux heures de temps. Et la raison pour je voulais remercier Élise, c'est qu'elle a participé euh, grandement euh, pendant au moins une heure trente en vidéo avec moi. J'étais... Euh, vous connaissez sur Instagram, j'étais en vidéo en haut et elle, elle était en bas. Un genre de Zoom communication, là, la nouvelle application qui est très très populaire. Mais Instagram c'était déjà intégré, c'est pas vraiment nouveau. Donc, euh, Elise là, qui a participé au 420 sur Instagram avec Winman. Et puis tout le monde était bien gentil. Et puis euh, c'était super le fun, ça s'est bien passé. Tout le monde a allumé son joint à 4h20. Chacun avait sa variété. Euh, moi, j'avais du Pink Kush ou du delaise je m'en souviens plus. Pendant les deux heures, là, je fumais du Pink Kush, euh, de San Rafael et du Hayes de San Rafael. En passant, le Pink Kush, là, qui est en ce moment, là, à 20.14, la cocotte est un peu brisée, là, mais maudit qu'il est efficace, maudit qu'il est bon. Euh, hein, on le sait, des fois, on pogne des Pink Kush, puis quand même, il me semble, c'est pas comme d'habitude, mais le 20.14, là, il est vraiment bon, comme dans le bon vieux temps. c'est quoi le bon vieux temps? Mais c'est un an, un an et demi. Euh... Puis pourtant, le, le, le, petit, le petit chiffre en bas qu'on qu se demande, c'est quoi là, le THC déjà activé ou euh, 0.98? Hein? Euh, des fois, on se demandait si ça avait-tu un rapport avec euh, si le chiffre était gros à 3 à 4 cétait mieux? Mais ici, si, j'ai même pas un. Fait que, euh, je sais pas si plus que le chiffre est bas, mieux que c'est mais c'est vraiment le THC activé, hein? euh, si on le mange. Donc, si on mange le cannabis, ça va être 1%, le 0.98. Euh, 20.14, le pinkush. si vous pouvez vous procurer ça à l'SQDC, moi, j'ai commandé ça avec le facteur. Donc, le facteur est passé. 20.14, essayez ça. Le -Aise, le DLA aise j'ai eu 18.92. Euh, J'étais vraiment content, vraiment content euh, que le facteur m'apporte ça. Et puis, en parlant du facteur... J'ai tout vendu mes chandails, j'attends le facteur, euh, j'ai tout vendu mes chandails, quoi? T'as mis du tabac dans ton joint, des câlisses, je suis vraiment, vraiment content, euh, je vais communiquer avec euh, mon gars de t-shirt, on va faire un nouveau modèle euh, Winman, euh, j'ai déjà une bonne idée en tête et puis euh, je pense vraiment que vous allez être content et puis on va regarder ça en, en, en temps et lieu. Euh, Parlez-moi pas de ça la semaine prochaine là, sur Instagram. Là, euh, dans un gros mois, c'est juste pour en préparation. Euh, Peut-être même là, ça va être euh, cet été. Là, euh, cet été pour le nouveau t-shirt de Winman. Alright, je vais égrainer ça. Le Cookie couche. J'ai fait des petites recherches euh, sur Internet. Euh, c'est bien facile. C'est bien facile. C'est un phénotype de Girl Scout Cookies avec un phénotype de OG Cush. Fait que Girl Scout Cookies, Cookie Couche, ils ont volé un mot de Girl Scout Cookies, Cookies, OG Couche, Couche. Hein? Euh, la raison pourquoi je l'aime vraiment, vraiment ce cannabis-là, c'est vraiment là. Euh, écoutez, je vais juste vous le dire, je l'ai répété dans les autres vidéos. J'ai mis le cannabis dans le Ziploc. Le Ziploc, j'ai mis ça dans un contenant comme ça. Le contenant, je l'ai mis dans un autre diploc, puis j'ai mis un, un boveda à l'extérieur. J'ai mis un boveda et le contenant dans un autre diploc. Euh, C'est pas super hermétique, et puis euh, l'humidité est parfaite. L'humidité parfaite, euh, je voulais pas mettre le boveda à l'intérieur vu que mes bovedas sont toutes usagés. Puis j'y réutilise, hein. je les mets dans l'eau 24 heures, et puis j'ai mis au congélateur, puis après ça, ça revient. Euh, mais il y a tellement de, de, de, de cannabis qui ont touché. Euh, mais, mes boveda sont pleins de terpènes de tous les cannabis mélangés. Fait que je ne vraiment pas là, le, mettre le, le boveda dans le sachet. Écoutez, euh, ça sent très bon. Euh, ça fait longtemps que je l'ai. Vraiment longtemps. Ça fait euh, pratiquement un mois. Il euh, est parfait. Il est parfait. Écoutez, il est tellement beau, il est tellement givré, là. C'est comme du Grill. C'est plus que grill. Les boys, avaient des bonnes connexions. Je le répète. Charlot, Thomas, Olivier. Il en manque un. Charlot, Thomas, Olivier et Antoine. Euh, J'ai graine ça tout de suite, tout de suite. La raison pourquoi je tripe sur ce cookie-couche, c'est que qu'enfin. Enfin, j'ai le goût, le petit goût de cookies. Hein? C'est arrivé à, à l'occasion, que j'ai goûté à du Girl Scout Cookies. Euh, le meilleur Girl Scout Cookies que j'avais fumé à vie, c'est un cadeau de Yannick, qui goûtait un goût gazy. Euh, puis le Girl Scout Cookies, là, avec l'expérience que j'ai, je réalise qu'il y a vraiment différents Girl Scout Cookies. Euh, là ici, c'est un Girl Scout Cookies mélangé avec un OG couche, qui donne le Cookies couche. Euh, le goût gazé, je vais le refumer, là, ça, je vais vous en parler de ça. Mais c'est vraiment le goût particulier de biscuits que, que dans celui-là, je le goûte. Je n'ai jamais goûté aux cookies, aux, aux, aux biscuits du Girl Scout Cookies. Hein? Je ne je, je, je, je l'ai jamais goûté, je, même que j'y croyais pas. Je me suis dit, man, si. On est loin de, de, de goûter à des biscuits avec tweed. Hein? On est loin, loin, loin de... de, de... C'est pas une boulangerie, la SQDC, là. Pas par tout, là, man. C'est une forêt avec du gazon, là. Tu, sais, tu comprends? J'avais tu de la misère à me suivre avec ça, là. Bien de la misère à suivre. Mais finalement, si je vais avoir goûté aux cookies, pas avec le gross-ca-cookies, avec le cookies couche. Tellement de tricômes, tellement de. de c'est brillant, c'est blanc, c'est incroyable. Avec la loupe, là. Ok, procure-toi ça, là. C'est 4$ là, plus taxes. Euh, tu vas l'utiliser. Tu vas l'utiliser. Tu comprends-tu? Tu penses que c'est une cochonnerie? Mais tu l'utilises. Va t'acheter ça. Dollarama. Euh, Rossi. C'est fermé, je sais. Hey, j'ai un commentaire. Là. Un petit peu bizarre euh, par rapport à la vidéo que j'ai mis. Euh, une petite partie d'une vidéo d'un abonné qui portait le chandail de Winman. Euh, le gars, il m'a dit Hey, c'est pas correct ça, on est, on est en confinement. Euh, la vidéo, ça fait 4 mois qu'elle a été faite. Tu comprends-tu La raison pourquoi j'ai attendu 4 mois avant euh, de mettre cette vidéo-là, je pense qu'il était au mois de février, c'est 3 mois. C'est que j'attendais de faire une vidéo avec son produit. C'était le Mike Tyson. De toute façon, il n'y a personne qui peut être en voyage aujourd'hui. Euh... Les avions s'est arrêté. Euh... Tout le monde est en confinement. Là. Tout le monde était rap rapatrié au Canada. Alright. On va goûter ça. Le cookie-couche. Et hey, puis ça ici j'ai bien bien de la misère, le spray là j'ai bien bien bien de la misère, euh, on va, avant de goûter à ça, je vais me sprayer ça tout de suite, tout de suite, je vais garder ça avec vous 30 secondes sous la langue, je vais réessayer encore un shot de 10, j'ai rien rien rien senti, euh, La à coup de 10, la coup de 10, la coup, coup de 10, à un moment donné il n'y en aura plus, je vais avoir rien ressenti avec ça. Y a-tu quelqu'un qui ressent quelque chose avec ce produit-là, le spray? Pourtant, avec la pelule, euh, j'avais l'impression que c'est un petit joint de 10%. Ça ici, là, euh, la quantité, euh, 24,85 mg. 24,85, euh, à un moment donné, il euh, faut que ça fasse effet. le temps. Encore 20 secondes. Oh merde. Ça fait 30 secondes que je l'avais, j'ai fait 10 push, euh, quand j'ai parlé il y a peut-être un, un push qui est sorti, regarde on va le remettre, pas, pas peur de ça là, mais euh, ceux qui sont pas habitués peut-être que ça va être bon, mais je suis, c'est pourri là, je suis pas convaincu, pas en tout, c'est pourri là, même mieux prendre une petite pelule, mais là encore là, les petites pelules c'est dangereux, tu peux, si tu commences à prendre ça euh, beaucoup là, ton corps va s'habituer, euh, les pelules, c'est bon, man. C'est efficace, mais c'est, faut, faut, faut y aller mollo, là. C'est facile pour une pelule, C'est facile, t'sais. Quand tu roules ton joint, tu le roules, tu l'aigrends. Une pelule, c'est vite, man. Encore un peu. OK, j'ai fait 10 plus 5, 15. Euh, plus un petit spit qui a sorti écoute. Ça ne fait rien, man. Ça ne fait rien. Un petit goût... Euh, un petit goût de cannabis. Au début, quand tu t'envoies un spray, tu dis Ah, tabarnak, ça va être dégueulasse, man. C'est vraiment, vraiment très léger. Tu, tu dis Ah, ça va être dégueulasse, mais c'est que c'est correct, man. C'est vraiment. C'est moins pire qu'on pense. Okay? Premier spray, comme je te dis, est tabarnak. Qu'est-ce que je suis en train de me garocher, là? Est-ce que ça ne me tente pas d'envaler, man? Là, faut que tu envales, tu pas le choix, puis. Ah, ok. C'est correct, tu sais. Mais. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, pantoute, pantoute, je pense qu'avec une pilule, tu peux plus euh, calculer tes affaires, euh, une petite pilule à 8.25, si t'en prends 2, t'es rendu à 16.50, je pense que c'est plus facile à gager ça, 30 secondes en dessous de la langue, le petit en dessous de la langue, ça à cause tu l'as juste 20 secondes, il euh, y a des petites étapes, est-ce que les étapes sont vraiment cruciales pour que ce soit efficace, j'imagine que oui, ça me fait absolument rien. Il y a sûrement quelque chose en quelque part que je fais pas correctement. Est-ce que c'est parce que j'ai mangé avant, j'ai mangé après Faut que tu l'utilises quand t'as le ventre vide. J'ai aucune idée. C'est pas efficace. J'ai fait euh, première fois de ma vie, j'ai fait un deux push. Oublie ça. Après ça, l'autre shot, j'ai fait euh, j'ai fait de deux push à dix. Tout de suite, euh, ça fonctionne pas, man. <coughs> j'imagine que ça doit fonctionner avec certaines personnes ils peuvent pas mettre ça sur le marché puis que ça soit pas efficace Maintenant, il y a quelqu'un qui va faire quelque chose en quelque part mais euh, moi je te le dis c'est faut faire d'autres tests parce que c'est pas convaincant là. commence pas à te garrocher 15 coups comme je viens de faire là. imagine que toi ça marche imagine là, que tu fais un bad trip man. ça serait vraiment pas drôle là. mais le spray faut faire d'autres tests. J'ai pas... appelé SQDC, QDC. Tu connais, tu sais, tu sais, man. Hey, mais sans tout talent, 30 secondes, parfait. On va pas gagner ça n'importe où. Moi là, là ces autres qui me l'ont dit. Si après 5 coups ça fonctionne pas, attends 2 heures, blablabla, blablabla. Ça bla, ils bla, ont. Hey man, Steph. Ressaye euh, deux trois coups. Elle hey, essayait de se convaincre elle-même. Pauvre petite fille, man. C'était pas évident là. Pourtant, man, ça fait un an et demi là, que c'est ouvert la SQDC. Il me semble qu'il doit avoir les réponses à ces questions-là. Je dois pas être le premier qui appelle pour ces questions-là. Voyons oui, donc. non? non. Hey, combien tu peux que ça prend? Es-tu un habitué? Oui. Il pour 15 coups. Tu gardes ça 30 secondes de ta langue. Et puis tu as un effet là, après 45 minutes, une heure, tout dépendant de la personne. Y Y'a-tu quelqu'un qui peut parler de même, direct? Ah, écoute, euh, fonctionnera pas avec toi le gros, euh, es un, tu un mettre tous les jours? Oublie ça, t'as acheté ton argent poubelle. Y Y'a-tu quelqu'un qui peut répondre aux questions à la SQDC, au service à la clientèle? À place de toujours dire, attendez, je vais regarder à l'ordinateur. Euh, THC! Qu'est-ce que tu dis là, man? C'est quoi? 7 y va Qu'est-ce que tu dis, man? Réponds à mes questions, man! Combien de spray qu'il faut pour que je sois gelé? 30 secondes? Bro, man, je t'écœuré, man! Je man! C'est parce qu'ils sont pas payés assez cher! C'est parce que c'est leur training qui est pourri! cest des robots, man? Peut-être que c'est même pas des humains qui nous répondent, man! Ok! C'est ma frustration pour le spray. OK? Écrivez dans les commentaires combien de spray Moi, c'est efficace. C'est pas efficace. 30 secondes en toute de la langue. J'ai pas mangé. Il faut manger. Euh, Dites-moi quelque chose. Dites-moi quelque chose. Donnez un pouce à la vidéo. Plus qu'on donne de pouces, plus que YouTube va montrer mes vidéos à d'autres personnes. OK? L'algorithme. L'algorithme. Alright. Finalement, après euh, 17 minutes 20 secondes <coughs> et quelques sprays, on va allumer, on va allumer le Cookie Couch. Une des, de mes deux préférées variétés que les boys m'ont envoyé avec le LA Confidential et le Cookie Couch. Vraiment exceptionnel. Il sent tellement bon. Les tricômes. Puis je suis vraiment content de mon petit truc de mettre ton Boveda à l'extérieur du contenant dans un ziploc. Je pourrais pas faire autrement que toujours faire ça, man. C'est le même. Fais bien ce que tu veux. Je sais que Boveda sur leur site Instagram ils disent Non, non, non, nos Boveda, c'est pas des voleurs de terpènes! Non, non, non! Il c'est rendu de Boveda, ils font des Boveda avec terpènes. Tabarnak, t'es en train de me dire que ton Boveda. Il va donner des terpènes dans mon cannabis? Ça va être écœurant. Ça va être fou tout à l'heure, man. Là. On va fumer de la terpène, le gros, là. Non, non, attends-toi à fumer de la terpène là. Là, ça va être 50% terpène 50% cannabis. Terpènes, ça doit être liquide, ça. J'ai plein d'annonces de terpène tout partout sur mon feed, sur mon, euh, mon fil d'actualité, là. De Instagram, il sent bon. Super pas bon, C'est pas bon. Euh... Ah, écoute, euh... ça doit être le cannabis, là. Euh... Il goûte sûrement plus le Girl Scout Cookies que le OG Kush. Vraiment impressionnant. Vraiment, vraiment, très impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Vous m'avez fait découvrir... Je sais que c'est pas du Girl Scout Cookies, mais... Moi, je comprends c'est quoi star du Girl Scout Cookies pareil. Vraiment bon, man. Vraiment bon, man. On va le décrire un peu. Euh... Moi, tantôt, j'ai dit que ça goûtait un peu le cookie, hein, le biscuit, euh, sur un site là, que j'utilise beaucoup, Cana Connection. Il euh, y a quelqu'un qui m'a envoyé ce site-là sur Instagram, mais euh, je l'utilisais sans savoir, je savais même pas c'était quoi le site. Ils disent que ça goûte, euh, le cookie-couche, ils disent que ça goûte, euh, ça libère les arômes doux de menthe, chocolat et de terre. Fuck, il t'éteint. <coughs> ça se dégage. Mais, euh, je goûte pas le terreux là-dedans, là, Peut-être la menthe. Peut-être c'est peut ça, la menthe. Allez, faut que je me moucher, bro. Excuse-moi, il fallait absolument que je me mouche, là... Euh, <coughs> Quand tu fumes du cannabis dans le même, tu, tu, tu peux pas, euh, pas niaiser avec ça, man. Faut que tu te mouches le nez, hein? Puis tu sors la bouquine par le nez, comme ça, ça goûte plus. Ça, c'est pas irradié, ces cannabis-là. C'est goûteux, man. Ça goûte. Ah, écoutez, euh, saviez-vous vous, que la SQDC voulait, euh, vous rend, voulait vous apporter votre cannabis à la porte en moins d'une heure? C'est un projet qui, qui voulait faire depuis le mois de novembre dernier. Là, est au mois d'avril. Euh, mais à cause de la maladie internationale, le COVID, euh, ben, il y a eu plus de ventes de cannabis en ligne. Et dans les boutiques. On parle en ligne, on parle en ligne. Excusez-moi, je vais me tromper. Puis, euh, mais ils n'ont pas voulu dire là, quel pourcentage, quel. Euh, à quel degré, est-ce que c'était un peu moyen ou beaucoup de plus de cannabis qui ont vendu pendant la, le COVID. C'est euh, la presse, hein, le journal de La Presse, qui se sont informés, les journalistes. Et puis euh, la direction de la SQDC n'a pas voulu vraiment donner d'informations, sûrement là, pour pas que ça, que ça joue dans le marché boursier, vous savez. La presse leur ont demandé c'était quoi le produit le plus populaire, ils n'ont pas voulu répondre. Mais euh, là, on sait très bien là, que le monde en quarantaine, bien, ils vont fumer plus de cannabis. Euh, ils travaillent pas, parce ils vont fumer du cannabis. Il euh, y en a qui m'ont dit, ouais mais quand tu travailles pas, tu n'as pas d'argent. mais Il y en a qui vont couper les coins ronds avec le 2000 du gouvernement. Puis, ils vont peut-être prendre l'argent sur leur carte de crédit. Ils savent éventuellement qu'ils vont retourner travailler. Moi, je savais que les ventes allaient augmenter. Même moi, j'ai commandé beaucoup de cannabis. Pas parce que je sais que je vais fumer plus, mais parce que je voulais pas qu'il en manque. Je voulais pas que ça ferme. Quand j'ai vu qu'au Pays-Bas, à Amsterdam, hein, Pays-Bas, Amsterdam, <coughs> on suit, là, c'est euh, ah, moi qui m'ont fait l'idée, c'est moi qui suis plus. <rire> Quand euh, Amsterdam a fermé euh, leur coffee shop, et c'est là qu'on peut aller acheter euh, leurs 5 grammes, euh, ils ont juste droit à 5 grammes, hein, en Amsterdam. Fait qu'il y avait des line pour aller acheter leurs 5 grammes légalement, man, j'ai pris panique, man. J'ai pris panique, je J'ai man, puis ils ont commencé à fermer les dimanches, j'ai pris panique, man. J'ai trop... acheté du cannabis, tu sais. » Fait que c'est moi qui ai fait augmenter les ventes, là, en ligne. Fait que là, c'était ça, depuis le mois de novembre, ils se sont dit « Hey, tu sais quoi, on va amener le cannabis à la porte dans certains secteurs de, du Québec, sûrement, j'imagine, peut-être, euh, euh, peut-être des secteurs qui sont près des succursales de la, de la SQDC, et peut-être Montréal en général. » Mais là, le projet, il est mis à glace. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas capables de, de répondre à la demande et de donner le service en dedans d'une heure. Euh, écoutez, je peux pas penser qu'ils vont me livrer ça en dedans d'une heure. Mais je sais qu'ils vont être capables. Je sais qu'ils vont être capables. S'ils l'ont dit, c'est parce qu'ils vont être capables. Mais ça va être débile, man. Hein? Ça va être dur de lever son cul puis de te rendre à la SQDC. Ouais, mais moi, je veux voir le taux de pourcentage de THC puis je veux voir la date d'emballage. Hey, en dedans d'une heure, c'est chez vous. Hey, ça se peut que, gars, fuck you, appelle. Appelle à SQDC, faites ta commande online, le gars arrive. Hey, man, c'est. Ça va être comme un pusher dans, dans l'ancien temps. Ça va être débile, man. En dedans d'une heure, c'est livré à la porte. C'est débile, man. Ça va être débile. Le projet de l'homme sur la glace. Il hey, ne faut pas j'oublie que j'ai pris des sprays. J'ai pris ça là, à la 15e minute, là, 10e minute. Donc euh, ça fait 10 minutes. Je regarde l'heure ici pour me suivre un peu. Là. Quand la vidéo il va se terminer, moi, je vais buzzer bien raide. Non, je vais essayer de faire une autre vidéo après euh, pour que ce soit un petit peu la suite. Et puis qu'on puisse un peu voir l'évolution de savoir si le fameux 15 coups là, euh, est efficace, hein? 15 coups moins, moins 1, là, ça sort tout seul. 30 secondes en la langue, tout ça. Ah, il est tellement bon le cookie couche, man. Ah man, c'est vraiment particulier comme goût là. Ah! Ah, seigneur, le seigneur, le seigneur! Ça, c est, c est, c est, il est vraiment différent de tout ce que j'ai essayé. C'est un goût vraiment différent. Et puis, euh, c'est clairement ça, là, du Girl Scout Cookies, là, mélangé avec du OG Kush. Le goût gazier est là, mais il est, est un petit peu différent là, à cause que c'est du Girl Scout Cookies. Euh, c'est du coup qui couche, ok? C'est du coup qui couche. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ça, s'ils vont être capables de nous donner ça, ce service-là, en moins d'une heure. Euh, comme je l'ai dit, c'est mis à la glace, mais éventuellement, euh, ils vont reprendre le dessus. Euh, la quarantaine, elle va se terminer. La, la vie va reprendre, euh, reprendre le cours euh, normal. Et puis. Euh, il va y avoir moins de gens qui vont commander online. Il y a plus de gens qui vont se rendre en boutique. Ils vont, avoir peur, là, de, de maladie, ils vont avoir moins peur de la maladie, du Covid. vont avoir moins peur de l'attraper. Donc, ils vont sortir de chez eux. Et puis, si les ventes baissent un peu en ligne, online. Pourquoi je dis en anglais après euh, Il y aurait peut online, en ligne. Là, j'ai dit en ligne, online. Euh, Peut-être qu'ils vont être capables de donner le service en dedans d'une heure. Ça va être débile. Il y avait-tu une autre petite affaire que je voulais vous dire euh, ça gagne un prix. Le cookie couche là, ça, moi, je connaissais pas, il est vraiment bon, vraiment particulier. Euh, Barney's Coffee Shop. Barney's Coffee Shop, ça, c'est en Amsterdam, euh, elle est aux Pays-Bas, Amsterdam. Ben, là, je te le dis de même, là, en te le disant, Barney's Coffee Shop, ben, c'est le premier que je connais. Que je vois, ça va me rester dans la tête. il euh, y a plusieurs coffee shops en Amsterdam, hein, c'est différent qu'au Québec, ça fait longtemps c'est légal, là-bas, en Europe. À Amsterdam et puis euh, Netherlands. Amsterdam c'est la ville, euh, niderland Pays-Bas c'est la même chose c'est le pays. Barney's Coffee Shop si je comprends bien c'est eux qui, qui l'ont fabriqué ou je sais pas trop mais ils ont gagné le prix le prix de t'es pas sérieux j'ai effacé la, la, la page damn ils ont gagné un prix, c'est uh, High Time 2014. Oh, je ne veux pas me tromper, man. Je ne pas ramasser les commentaires. Et puis, euh, gagnant du beurre cannabis pour un coffee shop. Euh, cookies. Couche. All right, je Exactement, High Time 2014, et puis euh, 2014 Amsterdam, et Best Coffee Shop Strain, dans la catégorie Best Coffee Shop Strain. Ok, finalement c'est juste un prix. Première position, High Times Magazine, High Times 2014, Amsterdam Cannabis Cup, in the Best Coffee Shop Strain catégorie. Donc, c'est le meilleur cannabis du coffee shop. Et quand j'étais jeune, moi je l'ai tout le temps aller à Amsterdam. Mais on va aller à Amsterdam, Si fumer du pot. J'ai besoin, man. On reste ici. Ouais, mais il doit être meilleur là-bas. Je pense que j'irai au BC à la place. Je pense que j'irai au BC si j'avais aller faire un voyage là, de cannabis. Euh... Ah ouais, ah ouais, ah ouais il faudrait que je sois organisé, savoir un peu où ce que je m'en vais avant de partir. Pas arriver là-bas et dire, hey man, euh, aussi je peux trouver du weed. Savoir des adresses, des magasins, des boutiques. Je dois vraiment remercier les Catboys Boys qui me donnent du cannabis haut de gamme. Euh, pareil comme OG Puff officiel, hein, le rapper québécois. Euh, que j'aime beaucoup suivre sur Instagram, sur la story, je clique toujours sur la story, Moody que j'aime ça, allez cliquer sur ma story dans Instagram, oui, Indy Command, si vous avez manqué le live, là, il était sur Instagram, tu cliques sur ma face, de 3h15 à 5h15 avec Elise. c'était formidable, ça s'est super bien passé, merci pour tout le monde, donnez un pouce à la vidéo, on a-tu hâte que le service en dedans d'une heure, que le facteur nous amène ça en dedans d'une heure, est en achètes un, 5,75$ de frais de livraison? T'en achètes un autre, le gars il revient deux fois. <rire> t'es avec un chum, ton chum il y a commandé chez vous. Et le gars il vient trois fois parce que... Ah man, ça doit être drôle, man. C'est sûr que ta joke elle coûte 5,75$ à chaque fois. là. Commence à faire mal au portefeuille. là. Mais... Euh... Non, tu commandes tes affaires. Le facteur s'en vient, puis tu dis à ton chum, « Ah ouais, tout, c'est à ton taux, call, Mais, euh, si ton chum, il rentre chez vous euh, tout si bien de payer 3$, 3$, puis tout commander dans l affaire, mais une fois, juste une fois, tu calls le facteur, « Hey, ouais, ok! » Tu t'appelles la SQDC, facteur s'en vient, signature 18 ans. L'autre t'appelle, man. Imagine si un autre gars, un autre facteur. Mais ça ne sera pas un facteur, le gars, il, il s'est livré à une heure. Ah peut-être ça va être dans le jour. Tu commande à 3h du matin. Ben gelé, man. Toc toc toc. toc. 4h du matin. Pure later. UPS. Toc, toc, tabarnak, man. Calice. Non, je pense que ça va être sûrement un horaire de jour. Sûrement. Je verrais pas un gars. Ils n'auront pas une grosse équipe la nuit. Là, non, non, mais c'est ça. Ça va être bon. Ça va être bon. Fait qu'un gros merci. Euh quatre boys, Charlot, Thomas, Olivier, Antoine. C'est un plaisir de faire vos reviews. Euh, désolé, désolé, je pense pour le pire. Les 5 que j'ai vraiment. Euh, pour, pour, euh, que j'ai dégradé. Donne un pouce, abonnez-vous, active la cloche. Puis là, tu peux pas acheter de t-shirt. Il n'y en a plus. Toutes les t-shirts ont été vendues. Et puis. Pour ceux qui viennent d'écouter la vidéo jusqu'à la fin, euh, je vous annonce là, que dans une, deux, trois vidéos, euh, bientôt, bientôt, on va faire tirer un T-shirt Winman, j'attends le facteur, gratuit, livraison incluse, gratuit, le T-shirt est gratuit, euh, et puis ça va être ça. Et puis là, on va savoir un peu comment ça va se passer pour pouvoir le gagner, ce fameux chandail-là. Euh, ça va être un concours. Euh, je vais sûrement vous poser une question. Il va falloir répondre en privé sur mon Instagram. Pas dans les commentaires. Dites pas la réponse dans les commentaires. De toute façon, vous n'allez pas gagner si vous écrivez la réponse dans les commentaires. Ça va être en privé sur Instagram. J'ai pas encore la question. Euh, on va voir ça en temps des lieux. Soyez attentifs. Et puis, euh, je fais tirer un T-shirt. Un T-shirt de Winman. Euh, J'attends le facteur. All right? Tout à fait gratuit. Et puis, euh, tous ceux qui vont avoir la bonne réponse, on va mettre ça dans un bol. Je vais tout lire les prénoms. plier le papier, mettre ça dans un bol. Je vais faire le tirage. Et puis, euh, la personne qui gagne, il va falloir qu'elle me... Qu'elle qu me, qu me donne son adresse pour que je puisse lui envoyer euh, le chandail. L'adresse, ça va être sur Instagram en privé. Donc, euh, si ça t'intéresse d'avoir un T-shirt Winman, sois attentif. On va en parler euh, dans les prochaines vidéos. Merci. Ciao.